Shalom, shalom Désolée pour le retard Shalom, shalom Désolée, je me suis connectée un peu en retard On a eu une mauvaise nouvelle ce soir Donc il fallait que je... Donc voilà, Seigneur merci, nous sommes là Oui Seigneur, nous sommes là Shalom, soyez les bienvenus La euh, euh, Corinne m'a demandé de, de, de passer à sa place Puisqu'elle était... Elle finissait à 20h là où elle était je sens que ça allait être un peu compliqué pour elle de rentrer à 21h à la maison. Donc elle m'a demandé de passer. Le Seigneur, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Le Seigneur, vous bénisse. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Amis fidèle. Oh Seigneur, nous sommes là ce soir encore. Toi, notre ami fidèle. Nous sommes notre ami fidèle. Nous sommes là pour t'adorer encore. Nous sommes là encore pour te bénir, pour te glorifier, pour te célébrer, pour t'honorer, Seigneur. Oh, esprit de Dieu, nous voulons passer ce temps en ta présence, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons pas adorer le Père. car Jésus nous dit dans le livre des gens, le temps vient, les vrais adorateurs auront le Seigneur en esprit, en vérité. Sans toi. Oh, mon mari a perdu son, son grand frère. Mon, mon époux a perdu son grand frère aujourd'hui. Euh, trois garçons, l'aîné viennent de partir. Et bon, euh, vraiment, il fallait comme j'avais donné ma, ma donné ma parole à parole à Corinne, Il fallait que je, je me connecte. Voilà, non, c est, c est, bon. on va prier pour la famille et tout. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous savons que c'est toi qui peux nous aider. Nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons que la Bible nous dise d'adorer le Seigneur en tout temps. Dans les moments de tristesse, que dans les moments de joie. Oui, il ne nous demande pas de l'adorer lorsque nous avons seulement des bonnes nouvelles. Même quand nous sommes affligés, lorsque nous sommes dans le deuil, euh, le Seigneur nous demande de, de, de l'adorer. Nous venons encore. Oh, Saint-Esprit, oui, ta présence, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Oui, dans ton esprit, oui, ton esprit est là. Ton esprit est là, ton esprit est là, Seigneur. Oh, ta présence, le Fait Dieu. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur c'est temps, nous sommes là, nous voulons te dire merci Seigneur, nous sommes reconnaissants, aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de novembre, oh nous voulons te dire merci, ah. Présence. merci parce que tu nous as gardé malgré les difficultés, malgré les dernières nouvelles que nous recevons, mais nous avons, nous sommes dans la joie parce que nous savons que tu es avec nous, Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, merci Seigneur, merci Jésus, oh Rakambashi, il est là, oh il est là. Oh, le Saint-Esprit est là, avec nous. Le Saint-Esprit est là, chacun de nous. nous, nous rejoins dans nos maisons, dans nos familles. Le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses, comme la Bible nous dit. Le Saint-Esprit est notre force. Oui, Seigneur, comme l'Église l'a dit, la joie du Seigneur est notre force. Quelles que soient les difficultés, mais oh le Seigneur, nous sommes dans la joie de te savoir près de nous. Oh, il est. Oh, le Saint-Esprit est là. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta parole, Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu ne nous as jamais, tu ne peux pas nous abandonner parce que Jésus a dit que c'est toi qui allais venir. ne peux pas racler la force. Notre consolation, notre, notre, notre ami fidèle, celui qui viendra sur nous, Il l'a dit dans le livre de des actes. Acte 1, verset 8 Le saint esprit qui viendra sur vous La puissance Oui, c'est la puissance de Dieu La puissance pour pouvoir faire ce que nous sommes incapables de faire Oh Seigneur, oh Jésus Nous te couvons Oui, nous allons continuer à adorer notre Seigneur Nous allons tourner notre regard sur lui Poser notre regard sur lui Parce que c'est lui seul Proclamons roi Oh oui Seigneur au milieu de nous, toi que nous par nos Oh Seigneur, les... nous élevons à nos chants. Oh, Et ce est cantique est mon cantique le plus le le le le le préféré, préféré le mon préféré cantique. Je le chante, en, en, je crois, peut-être. Je ne sais pas, chaque deux jours, il se chante il me vient toujours. Oh Seigneur, tu es notre roi, tu es notre roi. Rétablis ton trône éternel. Oui, il soit le roi de nos cœurs. Oh. Viens t'installer sur nos cœurs ce soir. Nous te disons merci, Saint-Esprit-Dieu. Nous te disons merci, Jésus, pour ta présence. Nous te disons merci pour ta présence sur cette plateforme. Oh, viens, Jésus, viens prendre la place du roi. Viens prendre la place. Le mois de novembre est en train de partir. Et la, le, le, le mois de novembre est en train de partir. Le mois de décembre arrive. Viens soit le roi du mois de décembre. Sois le, le roi de, ce, de ces 31 jours de décembre qui arrivent. Les 31 jours de décembre qui arrivent, sois le roi du 1er jusqu'au 31. Sois le roi du 1er jusqu'au 31. Oh, nous te couronnons roi du mois de décembre. Nous te couronnons roi de chaque jour de décembre. Nous te couronnons roi de notre mois, de notre fin d'année. Nous te couronnons roi pour 2022 parce que nous commençons à préparer 2022. Et nous te couronnons roi pour 2022 car tu es le roi, Seigneur. Tu es le présent Dieu. Tu es le puissant Dieu. Oh Seigneur, tu es au milieu de nous au milieu de nous sur cette plateforme. nous oh, t'élevons, le vent. Nous t'élevons le vent. pas nos chants. Oui, nous t'élevons le vent. Pas nos chants. Oh. Jésus. Oui, nous ne voulons pas passer la fin d'année sans toi en dehors de toi. Oh, Seigneur. Oui, nous voulons passer ce temps avec toi. Oh, je réalise que ah, oh, Seigneur, nous n'est ok. comme toi. Oui, nous n'est comme notre Jésus. Nous n'est comme Jésus. Nous n'est comme Jésus. Oh, chacun de nous ici le sait que nous n'est comme Jésus. C'est pour ça que nous l'adorons. Oh, adorateur, adorateur, pour ça, bénissons notre Amour. Qu il n'y a personne comme lui. Sans lui nous ne sommes rien. Oh, nul n'est comme toi. Dieu. Oh oui Seigneur, la gloire. Quand je vois la gloire de Dieu, la gloire de Jésus dans nos vies, autour de nous, je réalise que, ah oh, Seigneur, nul n'est comme toi. Qui peut faire ce que tu fais? Qui peut être puissant comme tu es puissant Qui peut sauver comme tu sauves? Qui peut racheter comme tu nous as rachetés Qui peut aimer comme tu nous as aimés Oh, mais comme toi. Qui peut aimer comme... Mais toi, oh Yahweh, ouais. comme toi. Je comprends pas, tu, on arrive... Comment on quoi? tu n'arrives pas à suivre je réalise Il y a des coups sur moi Dissez-moi si tout passe bien Réalise Pour moi dis moi si tout va Si vous arrivez à suivre le, le, le direct Je regarde aussi Les messages sur WhatsApp hey, yeah. Oh, je réalise. Oh, Rakamba chérie, racamba chérie, racamba chérie, racamba chérie, rende chiri racamba cura racamba chérie, du mal racamba me racamba chérie, racamba sing. Merci si, Nancy. Si. Oh rakamba, shere, de kendeko, rakamba, Seigneur, nous savons que tu es Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce, Père, nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire merci, Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons élever ton nom, Jésus, nous voulons célébrer ton nom. Oh, en ce dernier jour de ce mois de, de novembre. Aujourd'hui, c'est le 30 novembre. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les 30 jours qui sont passés. Nous te sommes totalement reconnaissants et reconnaissantes. Nous savons que si nous avons atteint ce 30e jour, c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as voulu. Oh, Seigneur, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te rendre l'action de grâce. Nous sommes là pour te rendre, pour te dire merci. Nous sommes là pour te dire merci. Parce que tu nous as donné la vie. Parce que tu es avec nous. Parce que tu, as, tu nous as fortifié lorsque nous avons eu besoin d'être fortifiés. Tu nous as donné la joie lorsque nous avons eu besoin d'avoir la joie. Lorsque nous étions tristes, Seigneur, tu nous as reconfortés. Nous voulons te dire Merci, Seigneur, parce que, quelles que soient les difficultés, « Oh Seigneur, tu as été avec nous. » que ce soit un cas de décès, que ce soit dans ce mois de novembre, c'est le cas de maladie. Seigneur, tu as été avec nous. Et nous te sommes totalement reconnaissants. Nous te disons merci. Nous voulons te rendre l'action de grâce qui te revient. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, quand je vois ta grâce, nul n'est comme toi. Je suis, je suis Seigneur, je ne peux pas me taire. Quel que soit ce que nous, nous vivons en ce moment précis, nous savons que c'est toi seul, que nul n'est comme toi. Nul n'a aimé comme tu nous as aimé. Nous nous sauve comme tu nous sauves. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, adoration, élevation, magnificence à toi. Nous te bénissons, éternel, mon Dieu. Nous te levons, Dieu saint et fort. Nous magnifions ton nom, Yahweh. Nous célébrons ton nom. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre roi, Alpha et Omega. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur sois élevé Seigneur, merci pour cette année qui est en train de s'achever merci pour cette année qui est en train de s'achever merci Seigneur pour ce dernier, ce avant dernier mois, nous te disons merci sois élevé Seigneur oh quand je vois ta bonté, je réalise que tu es Dieu, que nul n'est comme toi nul ne peut te comparer à toi adoration à toi, Seigneur c'est ce que tu veux entendre de notre bouche c'est le sentiment qui veut, qui s'élève vers toi de nos cœurs, que nos cœurs s'élèvent vers toi, que nos cœurs s'élèvent toi, que nos bouches lèvent vers toi, que nos cœurs t'adorent, que nos cœurs t'adorent, que nos cœurs te bénissent, que nos cœurs exaltent ton nom, que nos cœurs bénissent ton Seigneur. Nous te célébrons Seigneur, nous te levons. Oh. Oh, gloire à toi. Oh, honneur, puissance et magnificence à toi. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ce mois. Merci pour décembre. Merci, Seigneur. Nous te disons merci parce que, oui, nous ne sommes pas encore rentrés dans le mois de décembre, mais nous te disons merci déjà. Parce que tu nous garantis un bon mois. Nous te disons merci pour chacune de nos vies. Nous te disons merci pour, pour chaque famille ici rassemblée. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui, qui, qui, qui attendent quelque chose de particulier, Seigneur, de, ta, de toi pour le mois de décembre. Nous te disons merci pour toutes les personnes qui attendent la guérison. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour toutes les personnes qui attendent. Oh, Seigneur, dans ce, dans ce dernier mois, as un contrat qui doit être signé. Nous te disons merci pour une embauche nous te disons merci, oui Seigneur pour la paix du cœur, nous te disons merci pour la paix du cœur que tu donnes Seigneur, oh Éternel nous voulons te célébrer nous voulons te lever. nous voulons te rendre grâce, merci Seigneur Oh, ce mois de décembre, nous voulons te dire, nous voulons te mettre devant, nous voulons mettre ce mois de décembre dans tes mains. Nous voulons mettre ce mois de décembre entre tes mains. Nous voulons mettre ce mois de décembre, te dire que c'est toi qui viens le premier. Le premier, c'est toi qui, qui, qui prends la place de ce mois de, de décembre. Nous voulons te déposer le mois de décembre entre tes mains. Éternel, oh Seigneur, la Bible dit que celui qui bâtit, tu qui bâtit. Sans l'éternel bâtit en vain. Nous ne voulons pas faire des projets. Des projets pour le mois de décembre. Sans en dehors de toi. Nous ne voulons pas planifier. Même les fêtes qui arrivent. En dehors de toi. Nous ne voulons pas planifier. Commencer à planifier 2022. En dehors de toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons Seigneur. Oh, déposer tout dans tes mains. Nous voulons déposer tout dans tes mains. Nous voulons te déposer tout. Notre mois de décembre. Oh, nous voulons te dire que tu es grand. Nous voulons... On te dit que c'est toi seul qui compte. C'est toi que nous voulons dans ce mois de décembre. C'est toi que nous voulons dans cette année 2022 qui arrive, qui s'annonce. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons émaner. Nous voulons te bénir. Nous voulons te consacrer tout. Oh, l'Emmanuel de nos vies. Dieu est avec nous. Nous voulons que tu sois l'Emmanuel de nos vies. L'Emmanuel de, de notre fin d'année. L'Emmanuel de notre, notre année, Seigneur, 2022. Béni sois-tu, Seigneur. Koura Kamba chere le kende Kambaché. Oh, kinda chere de kinda kura Oh Seigneur, nous te bénissons. Honneur, gloire, puissance à toi, Emmanuel. Honneur, oh, rakamba chere kende Koura. ma Mélodie. Ou youah, oh, Damaters. Oh, you are. All that matters. Oh Seigneur, nous te, nous te nous te déposons, nous faisons de toi le premier. Nous faisons de toi, oui, tous nos plans, nous déposons tous nos plans devant toi, car c'est toi qui comptes. Oh, je fais de toi le premier, je, fais, euh, je, je te fais la place encore plus, une, une place plus grande dans ma vie, une place plus grande dans mon cœur, une place plus grande dans mes projets pour 2022, une, une place plus grande dans les projets de 2022. Je te donne la place, Seigneur, qui te revient dans le mois de décembre, dans le mois, dans la nouvelle année. Alors, ah, c'est toi ceux qui comptent, c'est toi ceux qui comptent. Oh, oui. You are all the Oh oui, oh eh, oui. Oh, eh. oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. If I don't have you. Oh Seigneur. Oh, qu'aurais-je oh, eu? Oh, oh, oh. oh si tu me prends le Saint-Esprit. Si tu me reprends le Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, oh, si je n'ai pas ta lumière, Seigneur, que serais-je? Oh, qu'est-ce qu'on aurait dit de moi si tu n'avais pas tenu ma main, si tu ne tiens pas ma main dans cette fin d'année, si tu n'étais pas ma main en 2022? Oh, Seigneur, maintenant je réalise, oh, que c'est toi seul que j'ai, c'est sur toi seul que je compte, Seigneur. You are c'est toi qui compte, Seigneur. Je veux te dire que, Seigneur, cette fin d'année, c'est toi qui compte. Merci. Les projets ne sont pas réalisés, c'est toi qui compte, Seigneur. Même si tes projets ne sont pas réalisés, Seigneur, en cette fin c'est toi qui compte, Papa. Même si je n'ai pas eu ce que tu voulais, je te voulais tout que tu me donnes, Seigneur. C'est toi qui compte, Seigneur. Oh, Fou. you and I, Jesus, you are all oh, oh, you are all I put you in front us, in front of my melody. You are all the Oh, you are all the man. Oh. Make room for two. Je fais la place pour deux, deux toi et moi, Seigneur. Je fais la place pour toi dans ma vie, une place plus grande, Seigneur, dans la vie de mes enfants, une place plus grande dans ma maison, une place plus grande dans mes activités, dans mes projets. Oh, Seigneur, oui, Seigneur, ce, ce n'est pas les choses que tu dois me donner qui importent, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer encore ce soir. Oh, c'est toi que nous voulons célébrer. Oh, oh Seigneur, si je n'ai pas ta lumière, oh, oh. Yeah, Seigneur, si tu n'attrapes pas ma main sur le chemin, je veux me perdre, Seigneur. Oh, dans ce mois de décembre, Seigneur, si tu n'attrapes pas ma main, Seigneur, je, peux, je risque de m'éloigner de toi. Oh, oh in front of my melody, in front of everything that I wish for, everything I've been praying for, I put you in front of my destiny, I put you in front of my life, my husband, my daughter, my businesses, I put you in front of everything, Jesus Christ. Oh, you and I, Jesus, forever. You and all, Amara. You are all about us. Oh, won't you in front? Oh. In front of my destiny, you are all damaris. Oh Seigneur, you are all. C'est toi qui compte, c'est toi seul qui compte. C'est toi qui compte dans nos vies. Cette plateforme, c'est toi qui compte. Ce n'est pas le nom, le titre qui compte. Cette plateforme, cette famille, c'est toi, Jésus. You are all damaris. Oh Seigneur, oh you are all damaris. Oh, Abou. Oh et You are all oh, way, oh, way. You are all oh, way, oh, way. You are all oui, Seigneur, c'est toi nous voulons. Oh, c'est toi nous voulons, c'est toi que nous proclamons, Seigneur, sur cette plateforme. C'est toi qui comptes, Seigneur. Tu comptes plus que tout dans nos vies. Tu comptes plus que tout, Seigneur. Oh, nous voulons te mettre au-dessus de tout. Nous voulons te donner la place qui te revient, Seigneur. Oh oui, c'est toi, Seigneur. Les autres, Seigneur, ils ont choisi leur camp. Et ils font tout pour respecter ce qu'ils disent. Ils font tout pour respecter ce, celui qu'ils ont choisi dans le camp. Nous voulons aussi te démontrer que tu es la personne la plus importante dans nos vies. Nous voulons te dire que tu comptes plus de tout dans, dans nos vies. Oui, en cette fin d'année, Seigneur. Oui, même si les projets ne sont pas réalisés. Même si l'argent qu'on voulait avoir dans notre compte, dans nos comptes, nous n'avons pas eu cet argent, Seigneur. Même si, je ne sais pas, le contrat qu'on voulait n'est pas venu. Même si le mariage qu'on voulait n'est pas arrivé même si, Seigneur, ce qu'on voulait pour notre vie, même la santé même si nous n'avons pas eu la santé pour laquelle nous avons prié, pour laquelle nous prenons tous les traitements, nous faisons même si cela n'est pas arrivé c'est toi qui compte, Seigneur, nous voulons te le redire encore et encore, c'est toi qui compte c'est toi qui compte parce que c'est toi, toi seul suffis lui, Sainte Thérèse Avila a dit Dieu seul suffit lui, Dieu seul suffit, toi seul tu suffis, Seigneur, toi seul tu suffis lui, l'éternel des armées, le vaillant des combats, l'ancien des temps, le soleil de justice. Oh, l'étoile du matin, le lion concurrent de la tribu de Judas, celui qui n'a pas de de commencement ni fin. Oui, celui dont l'Apocalypse parle, le véritable, le fidèle, c'est toi qui c'est toi qui comptes. C'est ce que nous voulons que ce soit encore te, te proclamer. Dis que c'est toi qui comptes. Tu comptes pour nous, Seigneur. Parce que nous savons que c'est toi qui nous as aimé le premier. C'est toi qui nous as aimé le premier. C'est toi qui nous as choisi. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Qui nous sommes C'est toi qui as créé la destinée pour laquelle nous prions. La destinée pour laquelle nous jouons. Je non, c'est toi qui as écrit cette destinée. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette destinée. Ce n'est pas nous. Nous avons des aspirations, mais ces aspirations viennent de toi parce que c'est toi qui les sèmes dans nos cœurs. Oh Seigneur, toi seul suffit toi seul suffit éternel mon âme veut te dire que tu seul suffit, mon âme veut te dire que c'est ton amour dont j'ai besoin, mon âme veut te dire que, Seigneur, l'amour que tu me donnes me suffit, l'amour que tu me donnes me guérit de mes blessures l'amour que tu me donnes me fortifie dans mes, dans mes, dans mes difficultés l'amour que tu donnes à un adorateur une adoratrice ici, Seigneur c'est ce que, c'est pour amour-là que nous venons chaque soir pour te bénir, pour élever ton nom Adonai, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, ô éternel, nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comme toi Seigneur, oh nul ne peut t'égaler, oh Alpha, nul ne peut t'égaler, Oui, souvent, quand nous regardons nous-mêmes nos vies, quand nous réalisons que, quand nous commettons un acte, nous savons que nous, nous avons mal comporté, Et nous, c'est que le Saint-Esprit nous dit en nous-mêmes que Dieu nous aime. On se dit, mais waouh, ce Dieu, il est vraiment spécial. Comment il peut continuer de m'aimer alors que j'ai désobéi? Mais oui, à la rigueur, mais je dirais que je me suis rébellée contre lui. Que je me suis rébellée contre lui. Mais lui, il continue de nous aimer. Il continue de nous aimer comme le père de l'enfant prodigue. Il continue de nous aimer Il continue de, de chercher de, nous, de, de, de convoiter notre amour Il continue de tourner autour de nous Comme un amoureux qui cherche son amoureux Celle pour qui son cœur, son cœur soupire. Il tourne autour de nous Ou souvent quand nous voyons quelqu'un Nous avons autour de nous des personnes pas pour juger Mais des personnes qui sont difficiles à aimer quel que soit ce qu'on fait, les gestes qu'on pose Pour leur montrer qu'on les aime Mais ils ramènent toujours par des, Ils se comportent Mais, mais Dieu aime ces personnes-là Et il est tellement spécial Notre Dieu il est, ce, Son amour est pur, Son amour est vraiment incommensurable Son amour est inégalable Son amour ne peut pas Oh Seigneur, qui est comme toi Nul ne peut t'égaler Nul ne peut faire ce que tu fais Seigneur Nul ne peut nous-mêmes les moments oui, il arrive quelquefois ton enfant, quand ton enfant te blesse, tu, tu es tellement fâché que tu veux pas, mais le Seigneur lui ne se fâche pas. Même si on revient vers l'enfant, on essaie d'ouvrir la porte. Il y a des parents même qui réunissent l'enfant complètement, réunissent l'enfant complètement parce qu'ils se disent que ce que l'enfant a fait est trop grave, ils ne peuvent pas pardonner. Ou bien ils ont des. L'enfant a trop désobéi, ils ne peuvent pas. Mais Dieu n'agit pas comme nous. Il est Compte, il est vraiment spécial, notre Dieu. Il est vraiment bon, il est vraiment merveilleux. Il n'est, il n'est pas comme un homme. Comme il le dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Autant il n'est pas un homme pour se repentir. Un comme il fait, non, pour pour pour. pour il, il est il est autant. Il ne il ne se répand pas de son amour. Le ne se répand pas de sa parole, mais il ne se répand pas de son amour. Il est dit dans sa parole, mais son âme, son cœur est toujours ouvert pour nous. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui, qui ont commis des crimes affreux. Mais on dit le jour, avant même si la personne, avant de mourir, la personne confesse que Jésus est sauvé, cette personne est sauvée comme le bon larron. Mais seul Dieu peut faire ces choses. Seul Dieu peut faire, se comporter ainsi. Dieu peut avoir ce cœur. Ah Seigneur. Et c'est pour ça que souvent nous avons du mal à voir les choses comme lui, parce que nous le voyons à notre niveau. Comme nous sommes, comme nous voyons, comme nous aimons. Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour. Oh, je veux bénir ton nom, je veux t'élever. Toi seul compte, toi seul est Dieu, toi seul est Roi, toi seul est spécial. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous t'élevons pour, pour chaque adorateur, pour chaque, chaque adoratrice nous célébrons ton nom, toi qui nous rassemble encore, pour nous faire encore du bien une heure dans tes parvis va mieux que mille ailleurs, nous ne pouvons pas sortir de cette une heure avec toi et, et, et, et, et repartir avec quelque chose quelque chose, que ce soit une paix que ce soit une réponse, que ce soit Seigneur, une joie une force, quelque chose de toi parce que tu communiques toujours quelque chose, béni sois-tu Seigneur, ô éternel ô éternel, sois béni où est né son colorisier, où est né son magnifique corps de corps à cambasher, corps à de corps à cambasher, c'est pour ça que nous voulons te dire que nous te mettons au-dessus de tout. Nous te mettons au devant de tout. Nous te faisons la place, une place encore plus grande, une place encore plus grande, une place encore plus grande. Les catholiques, nous sommes dans le temps de l'avant. Le temps de l'avant, c'est de préparer nos cœurs. Oui, nous voulons te faire une place plus grande, une place plus grande, une place plus grande. Oui, c'est une place plus grande parce que notre cœur. Nous avons souvent des choses, des places, des, des, des, des champs dans nos cœurs que nous avons, nous avons fermés. Mais oh, maintenant, nous voulons encore ouvrir des pièces pour toi. T'offrir des pièces de nos cœurs, t'offrir des espaces de nos cœurs pour que toi, tu viennes régner. Tu viennes régner en maître souverain. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, consolateur. Amour du Père. Oh, gloire de notre Seigneur, toi qui nous aides. Toi qui nous aide à ouvrir ces portes. Toi qui nous aides à faire de l'espace dans nos cœurs. Toi qui nous aides à bousculer les choses, à, ré à réarranger les choses, à jeter certaines choses dans une chambre. Quand il y a des, des choses, il y a trop de, de trucs dont on n'a plus besoin. On les jette. On les jette. Oui, tu veux que nous jetions ces choses qui sont dans nos cœurs dont on a... Plus besoin, ces choses qui nous encombrent dans nos cœurs, comme les, les, les, les, comme les sentiments de jalousie, de convoitise. Tu veux qu'on jette, on enlève tout ce qui est dans nos cœurs, qui ne qui pour faire de la place à Christ, pour faire de la place à Emmanuel, pour que pour que Seigneur, oui, nous voulons lever, nous voulons déclarer tout comme les Anglais, enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait de l'espace pour rien. Oui, Seigneur, viens, esprit de Dieu, aide-nous. Oh, car Jésus, nous voulons en 2022 faire encore plus de place, nous voulons en 2022 faire encore plus de place, nous voulons que même en décembre là, que notre cœur ne soit plus pas seulement rempli des choses, de, de, des soucis. Oh, je n'ai pas assez d'argent pour payer les cadeaux des enfants. Oh, je n'ai pas assez d'argent pour faire face à toutes les dépenses des fêtes. On doit fêter Noël, on doit fêter janvier, le 1er janvier. Les enfants les, attendent le cadeau. Toutes ces personnes autour de nous attendent un cadeau. Oui, tout le monde attend un cadeau en ce mois de décembre. Donc le stress arrive à un autre niveau. Seigneur, nous voulons enlever tous ces stress de nos cœurs. Nous voulons lever tous ces stress de nos cœurs, te faire la place. La place pour que tu viennes régner. Que tu viennes régner, que tu viennes régner, Jésus. Nous voulons te donner notre cœur. Viens régner. Viens régner totalement. Viens prendre tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est crainte du mois de décembre, tout ce qui est crainte, que ce soit les craintes par rapport aux finances, que ce soit tout ce que on se dit, oui, le mois de décembre est chargé spirituellement. Nous, nous voulons te déposer toutes ces craintes. Oh Seigneur, viens prendre la place. Viens prendre la place qui te revient. Viens, Saint-Esprit Dieu, nous avons besoin de toi. Pour que notre adoration soit pure, parfaite. Que notre adoration soit parfaite. Oh que notre adoration soit totalement parfaite devant le Père. Nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons adorer notre Seigneur. Nous voulons élever son nom. Nous voulons lui faire de la place. Nous voulons te laisser régner totalement. Oui, Seigneur, nous voulons que tu prennes la place qui te revient rakambashere de kende kura rende kiri <tries> dikinda kura rakambashere de kende oh o rakambashere de kende kura o rende kende kura kambashere de kende kura endre le kiri dikinda kura kambashere de kende kura o rende kende kura kambashere de kende nous t'adorons, oui, nous t'adorons ce soir, nous te célébrons. Nous, nous élevons ton nom. Nous voulons te dire que tu es Dieu. Oh béni sois-tu, Seigneur. Oh, Rakamba de kendekura, kamba sheri de kendekoura. Rinde kiri de kinda kura kamba de kendekoura kamba shere. Rinda kiri de kindakura. Oh rakamba sheri de kendekura, kamba cheri de kindakura. Oh, béni sois-tu Jésus. Merci, Jésus. Merci pour cette plateforme, merci pour cette famille. Oh Seigneur, merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton amour qui se manifeste. Oui Seigneur, tu agis tel que tu tu es tellement bon, que quels que soient les programmes qui soient un peu difficiles à agencer, tu permets qu'il y ait toujours quelqu'un sur cette plateforme. Que la connexion soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne, tu permets qu'il y, qu y ait quelque chose sur cette plateforme. Oh Seigneur, Oh, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, j'ai mis ma foi en toi, Seigneur. Oh, oh, rakam rakambashi. merci, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour cette plateforme. Oui, souviens-toi de ta la fidélité, fidélité de ton Dieu, oh, adoratrice. Souviens-toi, pense à sa fidélité. Et sois reconforté, pense à sa fidélité. Oh, grand Jésus, il n'y a point de mal car il est fidèle. Oh, rend ses promesses. Oui, Dieu est fidèle. Oh, notre papa est fidèle. Il est capable d'accomplir ce qu'il veut. Il est, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, Jésus. Louez Jésus. Oh. Louez l'agneau. Oh. Car il est fidèle. Oh, je veux te louer, Jésus, car tu es fidèle. Louez l'agneau. Oh. Car il est fidèle. Oui, oui, je veux te louer car tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle malgré les... Il y a des questions qu'on se pose. Oh, il y a des questions qu'on se pose. Il y a des questions qu'on se pose. Oui, il y a des situations qu qui sont difficiles à, à tenir. Il y a des regrets qui, qui nous prennent dans des situations qui se présentent à nous. Mais Seigneur, c'est toi. Seul qui est fidèle, c'est toi seul, Seigneur. Oh Seigneur, toi seul est fidèle, toi seul est fidèle. Lui, il y a des situations qui nous encombrent, qui nous qui nous apprissent, mais tu es fidèle, Seigneur. Oh Jésus, je veux te dire merci pour chaque adorateur et chaque adoratrice. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Oh Rakamba, chérie, de Kendekura. Oh le kindekou, kamba chérie, le kindekou, kamba chérie, Seigneur soit béni. Mon âme Jésus-Christ, oh oui, Seigneur, mon âme t'adore, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, mon âme te célèbre. Mon âme te loue, mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci, mon âme te dit merci, mon âme te dit merci. Oh Rakamba chéri, le kendecourt, Rakamba chérie, le kindécourt. Oh, je veux te bénir. Oh, rakamba shere de kenteku, rakamba shere de kenteku, Mon âme, oh, Je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom. Je veux te célébrer. Oh, rakamba shere de kenteku, rakamba shere de kenteku. Alléluia. Oh, Seigneur, je te dis merci. Nous allons faire un petit partage. Avant de continuer, nous allons prendre le livre. Ce passage, euh, l'enfant prodigue que tout le monde connaît. Mais je vais euh, lire seulement euh, Luc, euh, Luc 15. Je vais euh, lire seulement Luc 15 à partir. C'est seulement sur un seul verset. Je vais, je vais porter mon, mon petit partage. Luc 15, l'enfant prodigue le verset 22. Et le, vers, le verset 22, 23, et 23. Mais le Père dit à ses serviteurs, donc, Luc, 7, Luc, pardon, Luc 15, verset 22 à 23. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car il est revenu, car mon fils était, qui est qui voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce, ce, ce passage qui m'a mis à cœur pendant ce temps d'adoration. Et je n'ai pas grand chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur, nous connaissons tous cette ce, ce, ce parabole. L'enfant est parti. Il, il, il s'est, je dirais, il s'est détaché de son père avec son héritage. Il est parti, il a dilapidé son argent et il s'est retrouvé à travailler dans une porcherie et il n'était même pas Digne de On ne lui donnait même pas même les, les, les, la nourriture qu'on donnait aux pauvres pour qu'ils mangent. Et par la grâce du Seigneur, il a décidé, avec le soutien du Saint-Esprit, de revenir à son père. De revenir chez son père pour, pour demander pardon. Pour demander pardon que son père ne le prenne plus comme un fils, mais comme un, un, un, un travailleur. Mais le père, dans sa grande miséricorde, quand il a vu, il a, il, il a demandé... À ce qu'on envoie la plus belle robe. La plus belle robe, pourquoi? La plus belle robe parce que nous savons qu'il était dans les porcheries. Et nous savons que là où les pauvres vivent, ce n'est pas propre. Les pauvres ne vivent pas dans, dans des lieux qui sont propres. Là où les pauvres vivent, il y a la, il y a la boue, ils aiment la boue, ils aiment tout ce qui est la nourriture même qu'on leur donne à manger. C'est un mélange. C'est un mélange de tout ce que les gens ont jeté dans les poubelles qu'on leur donne et donc c'est d'être la nourriture même sans mauvais et on leur donne, donc cet enfant est revenu chez son père, si on ne lui donnait même pas à manger si on ne lui permettait même pas de, de, de prendre ce que, de se nourrir de ce que les animaux, les, les pauvres mangeaient ce n'est pas l'eau qu'on on allait lui donner pour se laver, donc nous imaginons que ce jeune, ce jeune garçon était dans une saleté une saleté totalement indescriptible et quand c'est pour ça que quand son père l'a vu son père a demandé qu'on le change parce que ses vêtements étaient totalement sales. Ses vêtements étaient totalement, et on ne pouvait pas, le, peut-être l'odeur même qui se dégageait de lui. Donc le père n'a pas voulu. Le père a voulu changer son, son vêtement. Et c'est nous, nous aussi, quand nous nous séparons de Dieu, quand nous nous retrouvons dans le péché, quand nous nous retrouvons dans la désobéissance, le dimanche j'écoutais un pasteur qui disait que la désobéissance, désobé nous, les, les, nous les chrétiens on préfère le mot désobéissance parce que c'est un peu plus, plus souple, mais en fait désobéissance veut dire rébellion, et on, veut, on, peut, savoir, on peut comprendre qu'effectivement cet enfant il s'est rébellé, son père n'était pas encore mort, il a voulu son héritage, il s'est rébellé, il s'est rébellé contre son père. Donc, nous aussi, lorsque nous nous rébellons, lorsque nous n'appliquons pas les commandements, nous décidons de ne pas suivre les commandements de Dieu. C'est une rébellion parce que c'est un ordre qui nous donne des prescriptions. Prescriptions, c'est des choses que nous devons suivre, mais nous décidons de ne pas suivre ces prescriptions et nous décidons de nous séparer de Dieu. Et nous partons dans notre chemin, nous prenons un chemin qui peut-être nous arrange parce que nous voulons vivre notre vie. Et nous partons, nous nous retrouvons comme l'enfant prodigue s'est retrouvé et nous revenons à Dieu. Dans une saleté extrême. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, comme le Père, il vient, il enlève notre souillure, il enlève l'odeur du péché et il nous revêt d'un vêtement nouveau. Un vêtement, le, le, le, le vêtement de le, le manteau de, délivre, de la délivrance. Il nous donne ce vêtement de délivrance. Ce vêtement pour nous changer. Il dit il a envoyé la plus belle robe. La plus belle robe, normalement, en temps normal, dans notre manière de penser, on donne une belle robe à quelqu'un qui, qui a accompli quelque chose. Un enfant qui, qui est parti, qui a passé, un enfant qui a eu, eu peut-être son, son diplôme. Le diplôme, de, de, de, de, je dirais, le, le Bac plus 3, je dirais qu'on l'a peut-être à 22 ans, 23 ans. Mais un enfant qui a 18 ans qui a son Bac plus 3, et un enfant qui a peut-être 20 ans qui se retrouve avec un PhD, c'est à cet enfant-là qu'on donne la robe la plus belle. Mais le père, lui, n'a pas agi comme nous. Il a vu son fils qui sentait mauvais, qui avait ses vêtements déchiquetés, ses vêtements remplis de boue, remplis de nourriture, l'odeur des porcs, il dit enlevez ce manteau. Et donc, mettez sur lui. Mettez, revêtez-le d'un manteau, la plus belle robe. La plus belle robe. Donc, le Seigneur enlève sa honte, le Seigneur enlève la mauvaise odeur et nous donne le manteau de délivrance. C'est comme ça, c'est ce qu'il fait. Lorsque nous revenons à lui, lorsque nous, nous, nous, nous sommes, peut-être, nous sommes éloignés parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Parce qu'on se dit « Ah Seigneur, ton affaire ça traîne, Mais le Seigneur nous reprend. Et nous, pas pour pas, nous faire, pas pour qu'on on, on soit habitué, qu'on... On, quand on se disait oh, celui-là il est facile on peut faire ce que le non mais c'est pour nous témoigner de son amour c'est pour nous dire que lui il est ce père là qui ne juge pas il n'est pas venu il, était... il n'est pas venu pour juger ni pour condamner mais qu'il est venu pour que le, le pécheur se répande et qu'il vive donc il vient il lui donne le manteau il met à ses, à ses pieds les chaussures il met à ses pieds les mêmes chaussures il enlève les chaussures si c'était dans de mauvais état avec tout ce qu'il a traversé tout ce temps ces mauvais chaussures se détevait peut-être on met à ses pieds des, des souliers on lui met à ses pieds des souliers on lui redonne sa gloire on lui le seigneur le, le, son père lui redonne sa gloire lui redonne le soulier et c'est l'élevation le soulier et l'élevation donc on lui donne une, une chaussure nouvelle une chaussure pour l'élever en dignité le soulier les chaussures représente l'élévation, donc on met à ses pieds, les chaussures pour les lever. On met à son doigt un anneau, un anneau pour, pour sceller, pour le certifier en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous. C'est pour ça que nous devons revenir toujours vers, vers notre papa, quel que soit ce que nous pensons que nous revenons toujours, parce que notre paix, il est tellement bon. Notre papa, l'amour de Dieu, en fait, ce texte, c'est pour nous rappeler encore, nous rappeler en cette fin d'année que notre Dieu, il est amour. Son amour n'est pas comme notre amour. Ce n'est pas pas Nous, nous récompensons. Nous, les hommes, nous récompensons nos enfants. Nous récompensons nos, nos pères. Nous récompensons... Nous... Nous, nous, nous jetons des fleurs à des personnes qui ont fait quelque chose de bon. Quand on va sur Facebook, quand on mène les, les personnes quelque chose, on va en on mettre bravo, même congratulations toutes ces choses, parce que ces personnes ont fait quelque chose. Mais Dieu, il n'agit pas, pas comme nous. ne nous, nous récompense pas parce que nous avons fait quelque chose de bien. Nous, nous, nous, nous, parce il nous récompense parce qu'il est amour, parce qu'il est père. Il dit que dans le livre de, de Zahir 49, il dit que nos noms sont écrits dans sa, dans, dans sa paume. Il dit, il, il, il se compare, il se compare à une mère qui a l'aide. Il se compare à une mère qui l'aide. C'est-à-dire que quelque soit ce que nous. Il vient, il nous donne la tête, il nous donne le l'aide dont nous avons besoin. Il nous rétablit dans notre royauté, il nous rétablit dans notre destinée. Quel que soit ce que nous faisons, quand nous, mais nous devons savoir revenir à lui. Il est ce Père-là qui attend que nous revenions à lui. Ne soyons pas, ne restons pas trop longtemps loin de lui. Quel que soit ce qui peut nous décourager. Il est découragement, parce que souvent aussi le découragement le découragement nous éloigne de dieu la peur qui est un signe de de, de, de manque de confiance nous éloigne de dieu nous éloigne de dieu nous devons revenir quelque soit, parce que le manteau est prêt. et quand on lit cette parole c'est comme si le, le papa avait préparé il savait que son fils allait partir parce qu'on regarde quand on regarde le, le il dit le, le, le veau le plus gras c'est comme si il a engraissé ce veau là parce qu'il savait que son enfant allait se séparer de lui un jour. Il savait que son, son enfant allait se rébeller un jour contre lui. Et que son fils allait partir, mais qu'il allait revenir. Donc il a engraissé ce veau là Il l'a engraissé parce qu'il se dit, ton enfant va partir. Donc je vais préparer ce vol -là. Lorsque mon fils reviendra, on le tuera. Et il sait tout de nous. Comme nous connaissons les qualités de nos enfants, nous connaissons, quand nous regardons nos enfants... On sait ce, cet enfant-là. Voilà, si on veut te dire que ton enfant a volé, tu sais, non, celui-là, il n'est pas volé. Il peut faire ceci, mais ça, ce n'est pas lui. Donc Dieu, il nous connaît. Il sait comment est-ce que nous réagissons. Il sait comment est-ce que nous nous comportons. À quel moment nous allons nous rébeller. À quel moment nous allons... Et il sait ceux qui vont et qui reviennent très vite. Il sait qu'il y a des enfants qui, qui sont très peureux. Dès qu'ils se détachent, ils reviennent Il connaît, il sait. Mais cet enfant, il, savait. il sait que nous, quelquefois, nous partons, mais il engraisse le veau parce que pour célébrer notre retour, nous devons avoir confiance en ce Dieu-là. Nous devons nous, nous attacher, regarder son amour. Nous devons regarder son amour et nous aussi, avoir ce comportement. Avoir ce comportement envers nos frères et nos soeurs. Avoir ce comportement, savoir que cette personne-là, c'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. Cette personne-là, elle aime se comporter, Mais Seigneur, donne-moi la force de l'aimer. Cette personne-là, elle est difficile, mais donne-moi la force de l'aimer. Nous avons dans, nos, dans notre entourage des personnes qui ne réagissent pas comme nous. Nous aurions voulu euh, que quelqu'un réagisse, parce que nous-mêmes nous, nous aurions réagi. Mais le Seigneur veut que nous soyons aussi, parce que la Bible dit tel il est tel nous sommes. Nous sommes la même nature de Christ. Nous sommes aussi, il nous appelle à être comme lui, à préparer de vos gras pour nos frères et nos soeurs attendre que les nôtres, lorsque ces personnes viendront, reviendront vers nous, que nous puissions leur ouvrir la porte. Nous sommes dans le temps de décembre, c'est le moment de préparer nos cœurs, à, à laisser, je ne, de, à, à donner le pardon aussi. Accepter que les gens reviennent vers nous, à ouvrir les portes. Parce que le père, il a, il, il savait que l'enfant allait revenir. Donc, chaque jour, la Bible dit qu'il se mettait devant et il regardait. Nous aussi, nous devons préparer, laisser la porte ouverte pour que les personnes qui nous ont fait du mal puissent revenir. Pas pour revenir nous faire du mal, non. Mais pour leur donner le pardon. Nous n'allons pas rentrer en 2021 avec, 2000, pardon, 2022 avec des rancœurs. Nous ne devons pas rentrer en 2022 avec des rancœurs. En laissant les gens dehors, devant la porte de nos cœurs, on donne les gens, les, laissons les gens revenir demander pardon, donnons-nous le pardon, même si on ne redevient pas comme on était. Mais au moins, le pardon le donne. Nous sommes dans ce temps où aujourd'hui, on voit telle personne, demain la personne n'est plus. Donc, nous devons vraiment, en ce temps, dans ce mois de décembre, avant que 2022 ne sonne, nous devons laisser entrer les gens dans nos cœurs. Nous, voulons, nous devons, Dieu le vaut gras pour les personnes qui viennent vers nous. Pour nous demander pardon, nous devons même faciliter ces demandes de pardon. Nous devons faciliter ces demandes de pardon, comme le père. Et encore, je répète, c'est pas pour reprendre pour que si je, la personne allait me, me trahir, allait divulguer mes secrets, pour lui encore me confier cette personne non. Mais c'est pour donner le pardon. C'est pour donner. Nous devons donner le pardon. Nous devons donner le pardon. Nous devons recommencer la prendre l'année 2022 avec le pardon on va donner le pardon il y a tellement de personnes Et autour de nous il y a beaucoup de personnes qui savent qui sont difficiles à aimer. mais je l'ai baoulé que quand tu connais les pas de danse de quelqu'un tu sais comment taper son tam-tam donc nous devons aussi apprendre à taper tam-tam des gens de sorte que tu on sait comment ces personnes agissent donc on, on, on prend des garde-fous mais on n'est pas dans la haine on n'est pas dans l'animosité on est dans la paix du Christ on est dans la paix du Christ Vraiment, c'était mon partage, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Laissons, de la même manière, nous, revenons, nous devons revenir vers le Père, pour que nous soyons revêtus de vêtements de gloire, de vêtements de, de, de, de, de, de, de délivrance, de vêtements de la royauté. Être chaussés des, des, des chaussures d'honneur pour, pour, pour nous élever des chaussures d'élévation, Avoir la bague de certification, l'anneau, le, le, le qui, qui, qui, qui, qui est comme le seau le saut que le Seigneur met sur nous en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous devons ouvrir, notre nous devons donner le pardon. Nous devons donner le pardon, faciliter le pardon autour de nous. Vraiment, prier, prier pour ces personnes qui nous ont fait du tort, pour que ces personnes-là reçoivent notre pardon et demandent au Seigneur de nous aider, avant même que ces personnes ne viennent, demander au Seigneur de nous, de nous aider à pardonner. Commencez à dire, Seigneur, je veux pardonner, je ne sais pas comment je veux le faire, mais je veux pardonner. Mais c'est à Dieu aussi que nous en... Parce que quelquefois, nous en voulons à Dieu. C'est même si à Dieu même que nous en voulons, Seigneur. Je veux... Je veux, je, me, tu, je sais que tu es mon papa, mais je veux vraiment te dire que, Seigneur, je m'abandonne. Oui, je t'en voulais un moment, mais Seigneur, tu es souverain. Je m'abandonne à ta souveraineté. Je m'abandonne à, à ce que tu as décidé ou ce que tu as permis. Parce que quelque chose peut arriver, pas parce que le Seigneur a décidé, mais il a permis. Sa volonté permissive, il a permis. Il a permis. Donc, on peut perdre quelqu'un, mais c'est parce qu'il a permis. Mais ce n'était pas sa volonté totale, mais il a permis. Donc, Seigneur, tu as permis. Ok, tu laisses. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, je veux accepter. Guéris mon cœur. Tu sais pourquoi est-ce que tu as permis cela. Guéris mon cœur. Soutiens-moi fortifie moi, je veux reprendre, je veux recommencer à zéro. Avec te... Je veux recommencer à faire confiance. Si ma confiance était détruite, je veux recommencer à faire confiance aux, aux, aux gens. Je veux... Parce que je ne veux pas fermer la porte à quelqu'un qui va avec qui va envoyer dans ma vie. Pour... Et puis je vais fermer la porte. Nous devons recommencer. 2022, avant de rentrer, nous devons recommencer avec le Seigneur. Recommencer avec nos frères et nos sœurs. Avec, avec l'assistance du Saint-Esprit avec l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer. Nous voulons élever ton nom. Oh, toi, notre Dieu, notre roi. Toi qui veux, Seigneur, toi qui veux nous aider. Toi qui veux, oh, toi qui veux nous transformer. Toi qui veux nous transformer. Toi qui veux faire de nous tes enfants, les enfants selon ton cœur, toi qui veux nous donner ton caractère, toi qui nous dis que nous sommes ta même de ta nature, nous voulons vraiment agir comme toi et comme le papa, comme le papa, le monde de pardonner à nos enfants qui nous ont blessés, nous voulons pardonner à nos cousins, nos cousines, toutes ces personnes-là, Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons commencer 2022 totalement avec toi, nous voulons commencer 2022 totalement avec toi. Oh, Rendez qui, qui est ta cure, quand pas cher, qui Oh Emmanuel, nous voulons t'appeler. Oui, Emmanuel, Emmanuel, viens dans nos cœurs. Emmanuel, viens dans nos vies, Seigneur. Emmanuel, oh nous t'appelons. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel. Oh. Emmanuel. toi le dieu, dieu avec nous, aide-nous à être comme toi, oh Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, nous t'appelons, oh Seigneur, Emmanuel, viens, à notre secours, oh oui Seigneur, oh, oui, Seigneur, quand on nous crie en ton nom. Oui, quand nous t'appelons, tu viens, tu viens, tu es présent, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es présent, Papa. Ah, Jésus. Quand nous t'appelons, Seigneur, tu viens. Tu viens, tu es Dieu avec nous. Dieu est en nous, Seigneur. Oh, oh, oh, oui, us In the Oh oui, tu es en nous, Seigneur. Viens guérir pendant que tu es en nous, parce que tu es en nous, viens nous guérir. Viens préparer nos cœurs à donner le pardon. Viens préparer nos cœurs à accepter le pardon. Oh, Emmanuel. Oh, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à pardonner. Qui ont du mal, Seigneur, à accepter même le pardon, quand on leur demande le pardon, Seigneur, aide-nous. Emmanuel. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer. nous ne pouvons t'adorer avec un cœur qui est fermé au pardon. Emmanuel, viens dans nos cœurs. Oh, viens dans nos cœurs Emmanuel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi Seigneur. Emmanuel. Oh Yahweh. Hey. Oh, nous avons besoin de toi. Ce peuple a besoin de ce, cette plateforme. Oui, ta chouchou, ta georgette a besoin de toi, Seigneur. Annie, Zang a besoin de toi. Ma soeur Marie Domoro a besoin de toi. Oh, Seigneur, papa, William a besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ta servante Sylvie, c'est ça, a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, qui okay. est. Même si a besoin de toi, Seigneur, tous tes adorateurs, tes adorateurs sur cette plateforme ont besoin de toi. Moi-même, oh, mon époux a besoin de toi. Dans ce moment où son cœur sait, il a besoin de toi, Seigneur. Ah, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Emmanuel, your name be praised. Oh, your name be praised. We, we praise your name, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nos nations ont besoin. Cette fin d'année, Seigneur, les familles ont besoin de toi. Dans cette fin d'année, les familles ont besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi, Seigneur. Les enfants ont besoin de toi. Les veufs ont besoin de toi. Les veufs ont besoin de toi, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, nous avons besoin de toi. Nos nations ont besoin de toi, Seigneur. Oh, Yahweh. Emmanuel. Oh, ton bébé. pour ma grande soeur, Catherine, a besoin de toi. Oh, Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, Jésus. Il Oh, no, Your name. Oh, Jesus, the one and only Lord. oh, Seigneur, nul n'est comme toi. Sois adoré. Sois glorifié, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci pour ton amour manifesté dans chacune de pas ton Esprit Saint qui est présent, qui nous fortifie dans les difficultés, qui nous fortifie là où nous avons. Lorsque nous sommes atteints, c'est ton esprit qui veut nous soulever. Oh, Dieu est avec nous, Emmanuel. Sois béni, Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons merci Jésus, nous te disons merci Emmanuel, merci Seigneur, c'est en ton nom que nous étions rassemblés, c'est en ton nom que nous avons, fait le... nous avons élevé nos voix vers le Père Céleste, c'est en ton nom que nous avons fait monter notre adoration. C'est en ton nom que nous avons fait monter notre, notre, notre, notre, notre, notre prière. C'est en ton nom que nous avons supplié pour que tu nous donnes la force de pardonner et de faciliter le pardon de venir à toi. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse me connecter ce soir. Je veux bénir le Seigneur pour chacune de nos vies. Et que le Seigneur nous donne une excellente nuit. Que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui sont qui sont dans les difficultés, que le Seigneur sèche les larmes de ceux qui passent leur nuit dans, dans les pleurs, que le Seigneur les reconforte, il sèche leurs larmes et qu'il leur montre combien de fois il est amour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni. Excellente nuit, adorateurs, adoratrices. Soyez bénis, que la main du Seigneur nous garde tout cette nuit et nous donnons rendez-vous encore demain, demain mercredi pour encore une heure en adoration devant notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous aime. God bless you. Good night. Bye bye.